Ne saute pas Ok, saute maintenant Tu veux qu'on se la donne Ouais... Eh bah ben vas-y, prends alors Merci Les enfants, qui est prêt pour la sortie <tri> Sortez-vous flingues Ok Touche la pomme Yo Hey Il est quelle heure C'est l'heure de mes médicaments <tri> Voilà qui est mieux. Attrape-moi, Suzy, attrape-moi mmh, Parfait Hé, hey, je suis pas comme les autres filles. J'ai des. bras serpents. Je suis désolé, Jim, mais on va devoir vous laisser partir. Non, je vous en prie. Non Est-ce que c'est vous oui. Bonjour Hey, il y a ce train un jour, là J'aime les trains. Je sais pouvoir voler! Ton vœu t'exaucer. Ouais! Beep bip, I'm a sheep. C'est beep bip, I'm a sheep. Euh. Tu sais ce que je déteste? C'est tueurs d'enfants. Oh non, oh voilà un! Ahahahah, <rire> je suis Mon ouais. merveilleux bébé, c'est le plus beau jour de ma vie. Si t'es heureux et que tu sais, t'as dans tes mains. Avez-vous vu mes citrons Je veux mes citrons. J'en ai marre d'être gros. <rire> <rire> miaou, miaou, je suis une vache. Dis miaou, miaou, je suis une vache. No eh, hey, clique sur cette vidéo et tu pourras voir la vidéo originale de TomSka. Surtout si tu penses que notre doublage est moyen. Enfin bon, c'est pas un problème. Allez, des bisous.